J'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, les amis, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Alors, les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire les retraits sur la plateforme Omega Pro. Voilà pour ceux qui ne le savent pas, Omega Pro, et Omega Pro est une plateforme de trading. Qui, euh, opère depuis déjà euh, depuis 2018 donc depuis déjà trois ans voilà donc euh, comment se font les retraits déjà ce que vous devez savoir c'est que le minimum de retrait sur Omega pro est de 50 dollars les retraits se font chaque jour mais les jours recommandés pour les retraits sont de lundi à m à mercredi pour que votre compte soit crédité entre vendredi et dimanche de la même semaine. Alors, si vous venez à faire votre retrait un autre jour, sachez qu'il sera toujours crédité de lundi, de vendredi à, à dimanche, de la semaine d'après. Si vous avez euh, lancé le retrait un jour autre que lundi à mercredi. So, alors, pour lancer le retrait, vous vous connectez dans votre compte Omega Pro et vous cliquez sur transfert. Donc, quand vous cliquez sur transfert, vous tombez sur cette interface-ci. Alors là, vous sélectionnez le package sur lequel vous voulez faire le retrait. Ici, vous voyez que je n'ai qu'un seul package actif. Ce qui signifie que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs packages actifs sur le même compte. Donc, vous pouvez avoir plusieurs packs de 1000$, plusieurs packs de 100$, 500$. Donc, avec Omega Pro, vous avez la possibilité de faire les intérêts composés. Donc, euh, alors, comment faire le retrait vous êtes sur cette euh, sur cette interface, compounding withdrawal, alors pour lancer un retrait, vous devez d'abord faire un transfert de votre compte compounding withdrawal vers le, le, le, le, le, compte, euh, le compte de retrait, on va dire, withdrawal balance, voilà, donc c'est un transfert qu'on fera, ici vous allez sélectionner le montant à transférer, sachant que les, euh, voilà, donc, pour pouvoir faire le retrait, d'abord, vous mettez le montant à transférer. Je vais mettre 600 dollars. Je vais mettre 661 dollars. Voilà. Donc, ici, le mot de passe de la transaction, celui-là que vous avez reçu lors de la création de votre compte, il est dans votre mail. Alors, vous cliquez sur transfert. Et donc, après cela, vous allez recevoir un code par mail. L'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte. Et c'est ce code là qu'on va venir coller à ce niveau-ci. Donc, voici le code. Nous allons le copier. Ensuite, nous venons pour le coller. Et nous confirmons notre transfert. Okay. Quand c'est fait, vous remarquerez que les 661 dollars sont maintenant dans ma, ma balance, donc euh, mon sol de retrait. Alors je vais cliquer sur Withdrawal Request. OK les amis, pour mettre à jour votre, votre adresse Bitcoin, il suffit simplement de venir au niveau de votre profil. Vous cliquez sur My Profile et vous cliquez sur Modifier les informations tout simplement pour mettre à jour euh, votre adresse. Donc euh, ici, vous pouvez voir, j'ai mis à jour mon adresse euh, Bitcoin. Ensuite, ici, vous allez simplement saisir le numéro, euh, votre mot de passe de transaction. OK, submit. Donc, vous cliquez sur la demande de retrait. Donc voilà, et vous êtes sur cette page ici. Donc vous pouvez voir euh, les différents wallets et les soldes disponibles dans vos wallets. Donc ici vous avez les informations comme je l'ai je, je notifié au départ. Donc quand vous êtes sur la page de retrait, alors euh, le portefeuille de retrait c'est le compounding wallet, le dual wallet. Ici nous voyons le montant disponible c'est 661$. Ici, on vous demande de mettre le 8 euros main donc le montant que vous voulez retirer sur les 661 dollars. Donc, je vais mettre 661 dollars toujours, et ça va calculer automatiquement les frais de retrait qui sont de 5 comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez que ça va m'occuper 33 dollars de frais de retrait, et je vais recevoir 627 dollars normalement, euh, retrait par Bitcoin. Voilà, uniquement, les retraites se font uniquement par Bitcoin. Mon adresse BTC, le voici. Et ici, vous allez mettre le mot de passe de la transaction. Et vous cliquez sur Submit. Et donc, n'oubliez pas le One Time euh, OTP Password. Donc, le, le mot de passe, le, le, le code qu'on vous envoie par mail. Voilà, Submit. Donc, comme vous pouvez le voir, le retrait a été euh, soumis avec succès. Donc là, on va attendre la semaine, euh, la fin de la semaine pour vérifier dans notre portefeuille et voir effectivement que l'argent a été payé. Voilà. Donc, euh, j'espère que la vidéo va vous permettre à chacun de lancer vos retraits sur euh, Omega Pro. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez surtout pas de partagez, cliquez sur la cloche de notification de laisser vos questions et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao